Avant de vous présenter les intervenants de la soirée, nous sommes très heureux d'accueillir Monsieur Ambassadeur Nelis-Alexis et Austers d'Anchute. Et je, je prends aussi cette occasion pour vous remercier très très très très chaleureusement pour tout. Et je laisse peut-être la parole à vous, Monsieur Ambassadeur Bonsoir, mesdames et messieurs, c'est un grand plaisir d'être ici. Je voudrais vraiment remercier Bulac pour cette soirée dédiée pour la Lituanie. C'est un vraiment grand, grand plaisir d'être avec vous. Et pour, pour moi, c'est la première visite ici, mais je pense que nous avons déjà discuté qu'il y a plusieurs des idées comment on peut continuer cette, cette coopération. Et surtout, bien sûr, un grand remerciement pour Migley. Je pense que Migley est coupable pour cette soirée. Et pour peut-être une grande découverte aussi de, de notre collection dans les réserves de Bulac. Pour moi, c'est aussi un petit exemple comment la Lettonie parfois peut-être est ici en France parce qu'il y a beaucoup de choses liées avec notre pays mais pas très connues pour, pour le public. Et comme c'était aussi cette petite recherche de Miglai pour trouver la collection de Gibuntas Mixis et, et pour découvrir, bien sûr, des, des éléments très, très intéressants entre la Lituanie et la France. Pour moi, c'est vraiment cet exemple euh, que, que, que la culture, que l'art lituanien euh, projette ici en France. Mais comme... Euh, comme vous avez mentionné, cette année, c'est la capitale européenne de la culture, mais aussi nous avons un grand projet pour 2024, quand la Lituanie euh, fera la saison culturelle de Lituanie en France. Et je suis sûr qu'on va revenir aussi avec des événements dédiés pour, pour, pour la saison culturelle parce que... Bien sûr, inalco et Bulak, c'est une vraiment comme une méca pour pour la Lituanie, pour les liens entre la Lettonie et, et la France et aussi notre histoire. Et bien sûr, c'est un grand plaisir avoir notre meilleur acteur de Lettonie <laughs> qui qui qui qui habite ici en France. Mais avec Valdas Papievius, c'est un c'est un toujours grand plaisir pour moi pour rencontrer pour c'est Ce pas la première fois que je parle avant la discussion avec Valdas Papier, mais c'est toujours difficile de trouver quelque chose de nouveau à dire sur Valdas. Mais, mais pour moi, c'était aussi un métier personnel. Nous avons passé déjà une fois sur la côté de la scène pour vraiment parler sur la culture, et l'art lituanien. Et cette petite promenade sur la scène avec Valdas, c'était quelque chose vraiment exceptionnel. Donc. Je pense que Valdas, c'est vraiment le meilleur, euh, le meilleur lien entre la Lituanie et la France. Et cette discussion, cette soirée présentation du livre, qui, je pense euh, tous les livres de Valdas anticipent un peu le futur. Donc, euh, comme c'était avec l'écho, euh, la situation avec COVID, donc euh, j'espère que le prochain livre de Valdas sera très positif sur la paix, sur... Euh, et ça sera l'inspiration pour, pour les événements à venir. Donc merci beaucoup encore fois. Et on va profiter tous de la présence de Valdas avec toute l'équipe pour, pour, pour, pour la discussion. Bonne soirée. Bien, nous vous remercions vivement, monsieur l'ambassadeur, pour euh, ces mots si chaleureux, pour votre présence ici, euh, et ainsi qu'à toi, Austé. Euh, ça nous fait très plaisir euh, d'être ici avec vous et avec vous tous. Euh, alors, pour euh, présenter euh, nos intervenants, euh, donc euh, déjà, pour préciser les choses, euh, la, la rencontre de ce soir est intitulée « Valdas Papievis, de l'autre côté du temps ». Euh, nos intervenants vous proposeront une lecture de quelques extraits des deux romans de Valdas-Papiervis suivants. Un morceau de ciel sur terre, traduit en français par Caroline Paliolis, et publié en 2020 par les éditions Le Soupirail. Et en avant-première, un extrait de Echo, actuellement en cours de traduction, qui sera publié en février prochain par les éditions Le Soupirail. Euh, C'est Valdas-Papiervis qui lira ses extraits en lituanien et son éditrice, Emmanuel Vialamoisan, qui en lira la version française. Euh, les deux protagonistes de cette conversation littéraire sont Valdas Papievis et le critique littéraire Éric Dussert. Euh, Valdas Papievis, vous êtes un exilé volontaire. Si on commence ainsi la, la présentation, on va... Alors, de, depuis 1992, vous avez fait le choix de vivre à Paris. Et c'est dans la capitale... Euh, et euh, alors à la fois dans la capitale française et dans la région du Luberon, que se déroulent respectivement vos romans échos et un morceau de ciel sur terre. Cet éloignement ne vous a pas empêché de gagner en reconnaissance et en notoriété en Lituanie, et en particulier au cours de cette dernière décennie. Vous occupez désormais une place de premier plan dans votre pays, où votre œuvre notamment composé à ce jour de huit romans, a été couronné de prix importants. En 2016, vous receviez le prix national de la culture et des arts en Lituanie, la plus prestigieuse distinction dans le domaine des arts et de la culture. L'année précédente, euh, votre roman Odile, Arba, Oro, Uostu, Vienatve, mais tu corrigeras peut-être. <rire> Euh, oh. En français, euh, Odile ou La solitude des aéroports, non encore traduit en français, figurait sur la liste du prix du livre de l'année et était sélectionné pour le prix du livre le plus créatif de l'année. Et last but not least, votre roman, Haiti, euh, Marché, un morceau de ciel sur terre en français, s'était vu doublement récompensé en 2011 par le prix du livre le plus créatif et le prix du meilleur roman lituanien de l'année. Alors, je reprends la parole et je présente le monsieur Eric Dusser. Euh, vous êtes critique littéraire, éditeur et auteur. Euh, vous collaborez notamment au Matricule des Anges, à la Quinzaine littéraire Quinzaine et à la Revue des Revues. Euh, en tant qu'éditeur, vous êtes spécialisé dans l'édition de textes littéraires oubliés, euh, notamment dans le cadre de votre collection l'Alambic, euh, d'abord publié aux éditions L'Esprit des péninsules, puis À l'arbre vengeur. Euh, vous avez également initié une double série de portraits d'écrivains oubliés aux éditions La Table Ronde, et Une forêt cachée, et cachée par la forêt, ce dernier volume s'intéressant exclusivement à des femmes écrivaines oubliées. Dernière précision. Euh, alors, donc euh, je te laisse. Euh, non, bon, je peux le dire. Plus, ok, oui, bon, je, moi, je, je continue. <rire> bah, du coup, ça sera moi qui assurera euh, une, la traduction de lituanien vers le français si besoin euh, pour euh, notre écrivain Valdas Papieves. Et euh, du coup, cher Valdas Papieves, nous vous écoutons euh, pour ce premier extrait de un morceau sur cette. Oh, pardon, excusez-moi, avant de ciel sur terre. Merci Je vous passe la parole, merci. Merci infiniment et belle rencontre à tous. Je que tai tai eiti, tu aies fait, que ten, aies dit, que tout ce que tu as fait, que tout ce que tu as dit, que tout ce que tu as iš que tout ce que tu as dėl eilnightves palaimą užlievancią kaip ištuštumos galiisis skleisti pilnatvę apie tai nesusimastis iš vis negalvos apie nieką norės atikeiti reiti ir, ir negada neprireiti eiti tai mano namai jie tikresnių žnamus turinčius pamatus toga ir sienas namai turintys pamatus Toga, ir sienas yra tariami reikia sustoti, įsikurti ir prarasti namus. Namuose galima būti, bet negalima juose iškurti. tik laikinas prieglobtis, tik tavo namai eiti. Eiti ir eiti, eiti be galo. Iš juos tavo namus niekas nepasikėsins, jūsų niekas sugryauti, nesudegins negali. Ir tu juose nepasiekiamas. Tu juose Kai y a un peu de temps, il y kiek un peu de temps, il y a un peu de temps, il y un peu de kai il y a un peu de temps, il y un peu de temps, il y un peu un un peu Kai užlypės viršun, nestarptai vedamas prais pro bažnyčią, kaislinks palei panoraminį vaizdą leriantje atmenuto tvorą ir kai lyg nuo parapeto regėjo šitame stuktą iš virš dabar jau toli toli dungsanti markizos de sadogimeli stačę Olūistrai jinė link pilies kopenti ir plentą iš kuriuo atėjo štien. Pal pamatės neatikėtiniai plačiai, įsišakojusi kedrą, po juosis ir iš vakario palaimos įsilies neįsipildimo gėlą, prieš jį atsivers tokios nepriepemos milžiniško kedro šakų gaubimas platumas, jo akimirksni, net galvas vaistels ir pasidingos, kad juos palaime ir neįsipildimo gėla, lėsi viena iš kitos. Et viena à l'autre, comme si l'imaginité de la soupe était suivie, qu'à ce que l'on arrive à la gueule, l'on arrive à la gueule, l'on arrive à la Sleisis kitai iš kitos, nepasiekiamos tolios, Nuvilnienčiais pilnoties raibuliais, Iš paskos ilgus nuolidus, tekus tiesiančius, Bet tai bus busis širdidilgantis ir džiugus lydésys, tos retos akimirkos, kai as saulis laiminantį ranką, Viskas sugaubė į vieną, ir tave, kaip erdves prieš akis tas pačios dangiškos supynės supuoti, ir masupuoti ir ties anfendinės auduko švininė nuobarga apsunkintukūnu pajausio šuršktu kietumą girdės balsus žmonių jį iš stolo aplenkenčiu šimta mečio kedro šakos plačiai plačiai išsikerojusios, pros atsiverintis tensėjančio dangaus lopinėliai,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 pas Et vous s'en Et vous s'écoutez. Et Et Et Et ce vide, c'est marcher pour marcher, ce vide, c'est la plus solitaire des marches, vers là où personne ne t'attend. Et tu n'as pas besoin que quelqu'un t'attende. Communion entre le jour qui s'achève et le vide qui s'approche avec la nuit. Il se répand de la coupole du soir, tournant très lentement après le coucher du soleil, comme la voûte d'une immense église, tinondant d'un sentiment de plénitude. « Comment la plénitude peut-elle jaillir du vide Tu ne vas pas penser à ça de toute façon, tu ne penseras à rien. Tu voudras juste marcher et marcher et ne jamais arriver. Marcher, c'est ma maison. C'est plus vrai qu'une maison avec des fondations, un toit et des murs, une maison qui possède des fondations, un toit et des murs et suspecte. Qu'il te faille t'arrêter, t'installer et tu perdras ta maison. Tu peux être dans une maison, mais tu ne peux pas t'y installer. C'est un abri provisoire. Ta vraie maison, c'est marcher, marcher et marcher, marcher sans fin. Personne n'empiètera sur cette maison. Personne ne la détruira, personne ne la brûlera. À l'intérieur, tu es hors d'atteinte, à l'intérieur, tu es comme un oiseau posé sur la ligne d'horizon. Tu t'éloignes à mesure que le viseur se rapproche. Ses pas sont comme des clous martelés dans sa tête. Sur le chemin et après, quand il pénétrera dans le village, quand il aura passé la place et qu'il commencera à marcher dans les ruelles sinueuses, quand il verra qu'au lieu de passer les tournants, il pouvait monter tout droit par des escaliers hauts. Quand il les gravira, quand arrivé tout en haut, sans s'arrêter, il passera à côté de l'église, quand il ira lentement le long du muret en pierre s'ouvrant sur un paysage panoramique. Et quand, tout comme il avait vu cette bourgade depuis le parapet, il verra maintenant déjà loin, loin, se dessiner le village du marquis de Sade, ascensionnant la pente raide de la roche en direction du château et aussi la route par laquelle il était venu jusqu'à ce qu'ayant aperçu un cèdre aux branches prodigieusement étendues il s'assoira dessous et de cette béatitude du soir s'épanchera la douleur de l'inaccompli bonsoir Valdas, je vais commencer à vous passer à la question. J'avais euh, prévu, après cet extrait, de, de vous poser des questions sur la marche, mais on, on y arrivera assez vite. Euh, je voudrais d'abord commencer par euh, faire une toute petite citation de, de vous qui va me permettre d'asseoir une, une première interrogation. Ainsi, j'imagine que c'est la littérature, dites-vous, qui peut capter toutes ces nuances les plus parfaitement pour résumer. Ce sont les, résumé, les métaphores qui le peuvent, pardon. Et vous, dans cette phrase, vous vous interrogez ce que peut la littérature. Et j'aimerais que vous nous disiez ce qui vous fait avancer en littérature, justement. Oui. Bonsoir. Oui. Si je savais exprimer ce que je veux, en parlant comme ça, je n'écrirais pas. Et je voudrais parler tout d'abord de ce... Euh, que me présente la littérature euh, quand je n'arrive pas à écrire je me sens abandonné non pas ce soir merci d'être venu je, je suis très heureux de vous voir ici mais c'est vrai quand, quand je n'arrive pas à écrire je me sens abandonné par moi-même par le monde euh, J'ai l'impression de vivre à moitié. Il me semble que les objets, les phénomènes, les lieux, les événements, même euh, mes propres pensées, mes émotions, mes sentiments glissent à côté de moi sans me toucher vraiment. Euh, Peut-être que ça ne se voit pas. J'espère que ça ne se voit pas, mais quand je n'arrive pas à écrire, j'éprouve une sorte de mal de vivre. Pour moi, l'écriture, c'est un état particulier, exceptionnel, j'oserais dire un peu existentiel, l'écriture forcément avec la solitude une vraie écriture comme je la considère demande de descendre dans son fort intérieur de pénétrer dans les profondeurs les plus intimes de soi même et mais, paradoxalement, quand j'écris dans une telle solitude absolue, il me semble que le monde s'ouvre à moi plus que jamais avec tous ses horizons et avec toutes ses nuances les plus subtiles, pour que j'accède euh, à, à ça, euh, j'ai euh, besoin de beaucoup d'heures d'oisiveté. Flâner sur les quais de la Seine ou dans les rues de Paris, contempler par exemple un verre devant à la terrasse d'un café ou rester enfermé chez moi pour regarder le plafond. Euh, je sais que l'impulsion d'écrire peut venir à n'importe quel moment et de n'importe où. Je peux dire que je, je la guette comme un chasseur guette une bête sauvage. Ce qui est le plus important pour moi c'est de trouver la première phrase, de composer le premier paragraphe. Le rythme s'installe petit à petit et ensuite c'est lui qui me guide. Aussi bien que l'écriture elle-même, je me lance à l'aventure et je ne sais pas où elle m'amènera paradoxalement, c'est pas paradoxalement, mais c'est toujours comme, comme ça. Petit à petit, le rythme commence à s'installer, le sujet commence à se développer, une séquence en provoque une autre, une la composition s'installe progressivement, Les, mes personnages commencent à vivre leur vie, et je ne sais jamais à quoi ça va aboutir. Je fais confiance au rythme et à la langue. Parfois, pas parfois, très souvent, la langue me fait découvrir ce que je ne savais pas exister moi-même. Les métaphores de l'écriture peuvent, peuvent être l'errance, mais c'est une errance sur la corde. Antonambule a de la chance. Quand il tombe, il sait au moment même qu'il est tombé. Quand on écrit, on ne sait jamais. Peut-être, il est possible que tu sois tombé de ta première phrase. Et qu'est-ce qu'il reste? Il ne reste que se dire, j'écris pour moi-même, mais après avoir terminé, quelle envie de partager, de partager avec au moins une personne. Encore une fois, merci d'être venu. Je, je profite de la pause pour poser une deuxième question. Parce que euh, j'ai remarqué que euh, vous utilisiez souvent un, un parallèle entre la, la topographie des villes, la syntaxe et la typographie. Vous avez ce... ce ce jeu de métaphores qui, qui s'imprime qui aussi de manière un peu métalittéraire dans, dans vos textes. Mais ma question va, poser, va, va porter sur un autre point, c'est que vous faites partie... Euh, pour répondre à cette question, pour, pour intervenir, on va, la garder, je, on va je, la garder. Je peux citer... Parce que je veux dire que l'écriture est la marche dans ma tête, oui, en moi, ce mélange de façon mystérieuse et je peux citer une phrase euh, ce trajet est comme une phrase pour l'écrire il ne faudrait mettre ni tirer ni deux points ni virgule juste un point final arrivé un parcours inter ininterrompu sans aucune halte aussi incompréhensible qu'une phrase sans télés ni de point alors je, je je poursuis sur ma lancée euh, la topographie des villes on parlait de, de la marche tout à l'heure dans, dans l'extrait qui est, qui nous a été lu deux fois euh, moi je, je vous je vous raccroche très naturellement à la, à la grande tradition des, des écrivains marcheurs et des poètes marcheurs en particulier léon paul fargue euh, yves martin euh, mais on a aussi euh, Thoreau d'un côté ou Nicolas Bouvier. Euh, vous êtes un, un arpenteur et, et vous faites marcher vos personnages, vos narrateurs. Alors sont-ils vous, sont-ils quelqu'un d'autre euh, Vous allez nous le dire. Mais à, à quel point cette marche est-elle nécessaire, justement Vous nous avez expliqué que dans votre processus de maturation du texte, elle était indispensable. Mais, mais dans le cadre du récit, euh, que, que dit-elle de cette euh, exploration du monde Euh, « Marcher, c'est euh, c'est, ma maison. » Voilà une des phrases que j'ai écrites et que j'aime beaucoup moi-même. « Marcher m'englobe, pour moi, englobe tous les mouvements. » Et la marche est avant tout euh, est liée à la lenteur. Même dans un train à grande vitesse, on peut marcher lentement. Marcher, pour moi, c'est se ré réapproprier ce que la vitesse, la course permanente, constante, la course de tous les jours, et nous enlève, sortir, pas pour se promener, mais, justement, pour marcher, marcher sans but, c'est-à-dire, errer, vagabonder, aller là ou pas les yeux, mais les pieds te mènent. C'est vrai, il est vrai que parfois c'est un peu dangereux. Je me souviens d'un été d'une canicule, c'était il y a longtemps, oui, il faisait terriblement chaud et je ne pouvais faire rien d'autre que marcher, euh, mais marcher pas n'importe comment, marcher du so matin au soir sans, man sans manger ni boire, en, cho en choisissant exprès, délibérément euh, le soleil plutôt que l'ombre oui c'était une sorte de, de maladie ça durait duré longtemps je ne sais pas si un morceau de ciel sur terre est né euh, le titre original est marché est né de cette disons maladie mais depuis longtemps, je voulais écrire quelque chose sur la Provence, mais je ne trouvais pas le fil conducteur. Je ne savais, je, je ne savais pas comment transformer mes expériences que je vais être, euh, éprouver là-bas en Provence euh, de la manière que ce ne soit pas mon journal intime qui m'intéresse moi-même. Euh, oui, quoi qu'il qu en soit, euh, j'ai besoin de marcher parfois très longtemps pour pouvoir, euh, pour pouvoir écrire. Au début, c'est l'angoisse de ne pas pouvoir écrire. Petit à petit, cette angoisse disparaît, euh, tout comme euh, cette impulsion euh, d'observer, euh, de euh, se souvenir de tout ce que tu vois autour de toi. Ça peut toujours servir pour euh, l'écriture. Euh, euh, l'introspection euh, non plus parfois euh, je m'arrête je regarde autour de moi et je ne et je me demande mais comment se fait-il que tu te retrouves ici je ne sais pas peut-être quelque chose se cristallise quand je marche comme ça, peut-être rien ne se cristallise, euh, mais mais c'est comme ça. J'ai besoin de marcher pour pouvoir écrire. Parfois, il me semble que chaque mon pas, quand je marche, quand j'erre comme ça, c'est une syllabe, mais une syllabe vide de mon livre que je voudrais écrire. Et donc je n'ai aucune idée. Je me, je me demandais justement si cette marche, en, en lisant euh, un, mot, un morceau de ciel sur terre, je me demandais si cette marche c'était euh, une, une quête qui permettait d'observer, en fait, d'attraper de, des morceaux du réel, ou une fuite. Donc, on peut imaginer donc, que c'est une fuite de l'angoisse de ne pas arriver à écrire, mais vous avez aussi une, une formidable aptitude à, à observer, à vous faire le chroniqueur du monde qui vous entoure. Cette question, plutôt, portrait part... sur mon livre qui devrait être publié l'année prochaine, c'est sur Echo. Et c'est une, une longue histoire, si, si vous voulez, mais... on, on va y revenir. Alors, peut-être qu'on peut proposer à Emmanuel de lire un, un deuxième extrait du... du euh, morceau euh, ciel Oui, tout à fait. L'après-midi, le soleil était monté à son zénith, et lui, à plat ventre au sol, sans la moindre ombre. Il regardait de loin ce pont comme une sentinelle attentive, laissée là jadis pour attendre le jour où les légionnaires de la Rome impériale reviendraient y marcher. Il pouvait imaginer comme, enveloppés de la poussière qu'ils soulevaient, ils étaient apparus sur la ligne de mire, comme ils approchaient, avec leurs oriflames flottant sur leurs mâts, au-dessus de leurs longues colonnes, leurs silhouettes d'hommes devenant peu à peu distinctes ensuite leur visage, allés, tannés par le vent, imperturbable. Car la longueur du chemin, ce même soleil et ces mêmes vents avaient brûlé, balayé, tous leurs sentiments. D'autant plus qu'un soldat doit oublier ses états d'âme et obéir aux ordres. Ils pouvaient imaginer comme ils approchaient, si près, que le cuivre des cuirasses de leurs uniformes rouges et bleus commençait à jeter tellement d'étincelles on aurait dit que les vaisseaux de leur rétine allaient se rompre et qu'instinctivement leurs paupières se fermaient, tandis que de l'horizon une ligne de poussière arrivait, glissant comme une plume, projetant une rafale dont la violence était à peine supportable. Ils pouvaient imaginer le pont grondant, tonnant, martelé par la cadence des sabots des chevaux et des semelles cloutées des fantassins, comme le ciel se mettait à vibrer des échos qui y rebondissaient et comme les hommes, tellement épuisés qu'ils ne sentaient même plus la fatigue, glissant comme une plume au-delà de l'horizon. On aurait dit que le vacarme ayant cessé, ses tympans allaient bientôt éclater. Abasourdi par ce grondement tonitruant, il n'y tenait plus. Il pourrait imaginer, pourtant, il n'imaginent pas, peut-être à cause de la chaleur, peut-être à cause de la fatigue. Sa tête est vide, comme une capsule de coquelicot où le vent a soufflé. Sa mémoire a été effacée par le soleil jusqu'à en être blanche. Seuls quelques noms de lieux restent, pas très clairs. Mais ils ont l'air si étranges, si irréels, des villes dans lesquelles il n'a jamais été et qu'il ne connaît pas, cela lui semble aussi loin que ces époques qu'il n'a pas vécues, que cela ait existé ou existe. Crois-le, ne le crois pas, juste regardez. ça, il le peut encore. Vous nous direz, euh, Valdas, ce que signifie pour vous le, ce pont Julien. Euh, je, je remarque dans cet extrait, euh, enfin, ce, ce fragment, euh, une intensité toute, toute particulière. Votre, votre phrase prend là tout à coup un, une profondeur historique. Et quand on l'a choisi, cet extrait, je me suis demandé euh, ce que, ce que, quel était le, pour vous le, le poids de la réminiscence dans, dans ce que vous écriviez. Carl Jung parlait des archétypes collectifs. Moi, je pense qu'il existe aussi une mémoire collective. Pour la retrouver, il faudrait creuser très profondément dans son port intérieur. Bien sûr, euh, l'intuition peut y aider. L'intuition, c'est comme une pelle dans la main, euh, dans, dans un archéologue. Oui, pour moi, c'est très, euh, très bizarre. Parfois, je me demande comment se fait-il que je me souviens de ce que je n'avais jamais vécu et comment se fait-il que j'oublie euh, ce que j'ai écrit moi-même oui c'est vrai, je n'écris plus jamais mes textes après leur publication je me souvenais très vaguement de cette scène mais par contre, euh, je me souviens très bien euh, de mon état d'esprit euh, quand j'écris cette séquence ou euh, cet épisode. Je voyais tout, j'attendais tout et je sentais tout à fleur de peau. Je crois que c'était une sorte de trance. Mais pour moi, oui. Quand j'écris, pour moi, c'est toujours une sorte de trance. Pour, pour, nous allons parler bientôt de, de, de Echo, le prochain roman qui, qui va paraître en France. Mais j'avais encore une question sur le morceau de, de Ciel sur Terre, qui se présente comme un ermitage, mais un ermitage extrêmement peuplé. On y trouve beaucoup de figures féminines, des œuvres d'art, des animaux, des enfants. Et si je ne fais pas de confusion, également une flûte de pan assez typique de, de Lituanie. C'est peut-être dans Echo ça euh, oui, qu'est-ce que c'est un je donc cette cet ermitage peuplé donc' quel est' quel est quelle est, quel est pour vous sa, sa, son, son, son son agitation particulière quelle est son j'allais dire sa vie atomique bon d'accord. Si, si c'est un un hermitage peuplé, je dirais qu'il est il est peuplé des ombres. Et je n'évoque qu'une seule fois la, la séparation de mon personnage avec Marie. Mais je voulais qu'elle qu soit toujours présente comme... Nombre comme une sorte euh, de miroir de la tristesse euh, de cet homme sans, sans nom. Après la Provence, il, euh, il y a trois femmes, euh, Anne et Elisabeth Do. Euh, il s'approche d'elle. Ils voudraient découvrir le mystère, le mystère de leur relation, de leur passé, mais ils n'osent pas aller trop loin, ils n'osent pas franchir les, les limites, ils sentent que tout ça peut briser, même si c'est déjà même si tout est déjà euh, brisé. Et à la fin de mon livre, cet homme sans nom quitte le village. Il sent qu'il a transgressé la ligne rouge. Il a permis à Do d'entrer à la maison d'Anne. Peut-être s'il était resté plus longtemps dans ce village, il aurait découvert le mystère des relations entre Anne et Do. Mais pourquoi faire parfois je... Je pense que parfois il vaut mieux ne pas savoir. Est Ce qu'on remarque aussi euh, en lisant euh, vos, vos deux livres, euh, c'est une, une grande euh, des grands accents mélancoliques, euh, un, un, un souci, euh, un souci de de décrire la ruine, la, la dérédiction... Et euh, de manifester, par exemple, que tant de beauté et vous l'exprimez à peu près comme ça, tant de beauté finit toujours par disparaître. Et est-ce que est-ce que cette mélancolie, c'est la vôtre ou c'est celle de, de du, ou, ou est-ce est que c'est le fruit de vos observations en fait du monde, du temps qui passe Peut-être c'est les deux, mais. Tous ces trucs, euh, ces trucs, euh, la tristesse, la mélancolie, la, euh, la solitude, euh, la finitude euh, de nos temps euh, personnels euh, s'intermènent euh, dans ma tête. Je ne peux pas les séparer. De toute façon... Euh, la tristesse est toujours liée à la beauté, à la beauté de nos vies, du monde, euh, jusqu'au moment où nous ne gâchons pas tout ça avec euh, nos bêtises. C'est toujours triste. D'autre côté, comme chaque beauté, dès qu'elle naît, touche déjà à sa fin. C'est aussi triste. Après, il y a d'autres choses, par exemple, l'inaccessibilité. On, on, on peut pas, nous ne pouvons pas réaliser. Tout ce que nous voulons, c'est impossible. C'est aussi un peu triste. Aussi. Et ensuite, il y a la solitude. Si on parle de, de la solitude, euh, oui, nous sommes très différents par nos physiques, par nos caractères, par nos... par nos... Euh, rapproche avec euh, soit avec nous nous, avec nous mêmes et avec les autres mais je pense que si nous descendions dans nos forts intérieurs les plus profonds nous trouverions le même les mêmes angoisses les mêmes envies les mêmes joies etc on peut continuer jusqu'à l'infini ce qui nous sépare à mon avis ne sont que des registres des tonalités, des nuances et bien sûr la manière dont nous maîtrisons ce que nous trouvons dans nos ports intérieurs et tout de même, la solitude existe. Elle existe sous, sous, de, sous plus, plusieurs formes, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est euh, la solitude exist, existentielle qui ne dépend d'aucune circonstance. Que tu sois à New York, que tu sois à Vilnius, que tu sois à Paris ou à la campagne lituanienne, elle peut transpercer comme une ortie C'est une impossibilité, l'impossibilité de se rencontrer. Chaque rencontre au moins pour moi, c'est une rencontre un peu ratée parce qu'il restera toujours de soif de ce qui n'a pas été dit, de ce qui n'a pas été fait. En fin de compte, la dernière ligne que nous sépare les autres nous, nous ne la traversons jamais, même au moment le plus intime. Je crois que tous mes personnages, oui, je ne crois pas, c'est vrai, sont solitaires, même quand ils sont parmi d'autres. Oui, ils observent. Ils parlent, ils réfléchissent, ils éprouvent des sentiments, mais comment franchir le seuil qui te sépare de l'autrui, de la nature, de tout, qui est, de tout ce qui est autour de toi, même de toi-même. Il faudrait briser la glace, mais où se trouve-t-elle où, trouve, où se trouve le marteau je, Plus vous parlez, plus je, je pense à un écrivain français qui s'appelle Luc Dietrich, qui a écrit un livre qui s'appelle « Le bonheur des tristes », que vous connaissez sans doute. Et je trouve qu'il y a une, une espèce de solitude métaphysique, enfin, ou une métaphysique de la solitude qui se, qui, qui, qui se, qui se ressemble beaucoup chez, chez vous deux. Euh, je voulais qu'on, si vous voulez bien qu'on parle de, de, de, de des rapports de, et puis on passera une lecture ensuite, mais des rapports de la, de la ville et de la nature ou en tout cas euh, de votre façon de vivre en ville comme dans les steppes. Je crois que vous l'avez écrit comme ça. C'était une vie de vagabond. Euh, nous vivions dans la ville comme dans les steppes. Racontez-nous ça. Comment vit-on en, en ville comme dans les comme dans les steppes? Peut-être cette image vient de ma ville natale. Je suis né en Lituanie, dans une petite ville, euh, dans une rue, même pas goudronnée. Juste à côté de notre maison, il y avait un terrain vague. Nous, les enfants, y jouions tous les jours. Du matin au soir, il y avait là-bas aussi un tas de pierres mais dont nous nous baptisions les troncs. Nous ne savions pas que nous ne, serions, nous ne serions jamais plus les rois plus grands dans no, notre enfance, mais eh, nous ne savions non plus que c'était non seulement notre âge de pierre, mais aussi d'or. Beaucoup de temps s'est écoulé depuis. Maintenant, je vis à Paris, peut-être une des raisons pour lesquelles je vis à Paris est euh, celle-ci, Vilnius pour moi est devenu trop petit, je ne suis pas grande de taille comme vous <rire> voyez, mais même à Vilnius, je, à Paris, je me commence à sentir. Un peu serré, je, je voudrais vivre dans une agglomération encore plus grande, rien que pour disparaître, pour être anonyme dans, dans la foule. Mais si on parle des villes, oui, elles sont très belle, surtout quand l'avion commence à s'atterrir à Vilnius, à Paris à Los Angeles et que tu vois toutes ces lumières c'est beau c'est si beau mais de l'autre côté je, je me rends compte que ce ne sont que des plaies que notre civilisation laisse sur le corps de notre planète. La beauté est toujours triste. Et elle finit par disparaître. Euh, Emmanuel, je pense qu'on peut lire un, un passage de, donc du, du prochain livre Apparaître, qui s'intitule Echo, Echo. Peut-être juste dire pour les, les, les personnes que Echo, donc c'est le prénom d'un chien dans le, dans le roman et qu'on a gardé l'écriture lituanienne et qu'évidemment, ça a plusieurs sens aussi dans le roman, mais c'est pour la lecture du passage. Comme un voleur gagnant de plus en plus d'expérience et d'assurance après chaque cambriolage, j'ouvrais les portes avec toujours plus d'intrépidité. En arrêt sur le pas de la porte, à distance, je parcourais la pièce du regard, puis j'en faisais le tour examinant les tableaux et les photos accrochées au mur, les assiettes en porcelaine, les têtes d'animaux empaillées, les pendules. Puis, comme si j'avais apprivoisé cette pièce, j'en touchais les meubles, les secrétaires, les tables, les armoires et les tables de nuit, je ne sais de quel style, les accoudoirs des fauteuils et des canapés, leurs dossiers. Pour finir, J'osais tirer les tiroirs des commodes, ouvrir les boîtes à bijoux et fourrer dans ma poche une bague, un bracelet ou une chaîne. Je me souviens de m'être figée devant un grand miroir et m'être saluée. Je ne me sentais ni voleur, ni propriétaire. En écrivant mes initiales sur la glace poussiéreuse, je pensais que toutes les normes de la morale appartenaient au passé, comme dans cet appartement. Ce n'était pas seulement ces vieux meubles et ces bibelots d'une autre ère qui paraissaient démodés, mais aussi ces appareils inventés à notre époque technologique téléphone portable, ordinateur, téléviseur. J'ai aussi écrit mes initiales sur leurs écrans. Je voulais laisser le signe que j'avais été là, ou peut-être dire que j'étais venu le premier, et que cette demeure abandonnée désormais m'appartenait. Probablement ni l'un ni l'autre. Je pouvais tout avoir, mais il ne me fallait plus rien. Même plus ma propre personne. Un matin, dans une chambre à coucher, ayant tiré les doubles rideaux en velours d'un geste large, pendant que la lumière d'un jour de plus inondait le, la chambre, j'ai pensé que ces initiales étaient des épitaphes que je m'écrivais à moi-même. Sûrement par peur que je le laisse, Echo me suivait de près. Quand je m'arrêtais, il s'asseyait à mes pieds. Finalement, épuisé par ma curiosité morbide d'essayer de reconstituer, grâce aux photos, lettres, objets, ustensiles ménagers, les vies qui avaient déserté cet appartement, je me suis effondré sur le parquet et je l'ai serré dans mes bras. Peut-être tout haut ou peut-être dans ma tête, je lui ai dit Écho, je ne te quitterai pas, même si je le voulais. Je ne pourrais pas te quitter. Penses-tu qu'on puisse se quitter soi-même En lisant euh, Echo, justement, euh, Emmanuel signalait que le, le, le, le nom du chien avait plusieurs sens dans le livre. Je me suis demandé, moi, si ça n'avait pas un rapport avec Echo, avec, euh, en italien, et le lecce homo, euh, de ceci et l'homme. Est-ce que euh, le, ce chien, que, que représente-t-il Dans la vie, tout, tout devient Echo. Ensuite, euh, finalement, l'écho disparaît. Il ne reste que des échos, des échos. C'est la première sens. Mais euh, quand je j'ai baptisé ce chien écho, quand j'ai baptisé écho, écho, je n'avais pas dans ma tête... Euh, des connotations particulières. Tout simplement, euh, une de mes amies a un chat qui s'appelle Echo. <rire> et oui, et on peut dire que j'ai adopté ce nom, si on peut adopter les noms. C'est seulement après que je me suis rendu compte, compte euh, ce, ce, que ce pourrait être aussi l'écologie, parce que je parle de la nature, oui, d'autres connotations, par exemple, de celles que vous, vous venez de mentionner. Oui, parce que je crois qu'on trouve dans le livre, quasiment à la fin du livre, un, un, un, Christ, un Christ de la pitié. De même que dans euh, Un morceau de Ciel sur Terre, on avait les, les, les, les, non pas les bricons de Bruegel, mais les mendiants, les six mendiants de, de, de Bruegel, ouais. comme, des, comme des phares dans le, qui revenaient dans le, dans le livre. Euh, ce, qui me, ce qui est frappant dans, vos, dans les deux livres qu'on peut, qu peut aborder en, en langue française, euh, c'est le double phénomène très récurrent de, de, de vos expressions de la répétition des jours et euh, parallèlement euh, la, la, la répétition chez vous de, de, de, de l'expression d'un sentiment profond d'étrangeté. Et est-ce que cette répétition des jours et ce sentiment d'étrangeté ne sont-ils pas un peu paradoxaux en réalité Je ne sais pas, peut-être pour moi c'est deux choses euh, différentes. Euh, oui, étrangeté, parfois je me demande d'où de, euh, vient le thème des réfugiés euh, dans Echo, Peut-être euh, parce que moi-même, je me sens un peu immigré dans ce monde. Je ne sais pas d'où je viens. Je ne sais pas euh, euh, vers, vers où je vais. Euh, être, toujours, être, ça veut dire toujours être être de néant, sans savoir faire ce que nous faisons ici et pourquoi nous faisons ce que nous faisons. Oui, Peut-être c'est la raison pour laquelle j'aime beaucoup les états, euh, que je rappelle les états, être entre. Ça concerne euh, mes propres états, mais aussi le temps et l'espace. J'aime les moments où le soleil commence, à se lever mais le matin n'est pas encore là le moment où le soleil commence à se coucher mais la nuit n'est pas encore tombée oui et c'est c'est pourquoi j'aime vivre à Paris mais je... non je ne pourrais pas dire que je vis à Paris, je vis entre Paris et Vilnius, être entre Paris et Vilnius pour moi au moins, c'est un peu vivre nulle part dans un certain sens et l'autre <rire> <rire> J'ai la... <rire> le sentiment d'étrangeté. Ouais, euh, la, la répétition des jours et euh, le sentiment d'étrangeté. On, ouais. on, vous, vous exprimez souvent cette, cette notion ouais. de répétition, d'usure. De, de, de, de, de, de, de, de, vous parlez notamment ouais. des, des habitudes qui nous ah ouais. écrasent. Enfin, vous euh, dites pas qu'elles nous écrasent, euh, qui, ouais, qui nous enferment, il me semble. Euh, oui. Qu'est-ce que c'est que les habitudes Ce sont les rituels, nos rituels de tous les jours. Elles facilitent nos vies, mais en même temps, elles, elles nous étouffent. Je crois qu'il est un peu dangereux de s'installer dans la vie de tous les, tous les jours pour moi, m'installer dans l'écriture de ne pas s'installer dans les habitudes ou dans l'écriture ça demande des efforts d'imagination, etc. et Bien sûr, nous avons tous besoin de la stabilité, de la sécurité. Nous créons nos vies comme nous créons nos maisons avec la fondation, avec les murs, avec les toits. Ce que je veux dire, c'est assez simple. Pour moi, de ne pas s'installer dans la zone de sé sécurité, c'est garder l'ouverture d'esprit, de garder l'étonnement d'un enfant contre ce... Euh, passer ce monde euh, de se permettre d'aller vers l'inconnu parfois euh, se permettre d'aller tout simplement faire des bêtises s'il n'y avait pas un seul goût de folie dans ce monde comme il serait à New York je pense que le plus grand ennui dans ce monde, c'est la nuit même. Et avant de, de, penser, de passer aux, aux questions hein, qu que vous allez être autorisé à, à poser à Valdas, j'avais une, une dernière question concernant le, la musique. Euh, vous parlez de la musique des films de Wong Kar Wai et je me demandais quel était le, votre rapport à la musique Parce que quand il s'agit de la langue, on l'entend très bien, et en particulier quand vous lisez en, en lituanien. Mais euh, quelle, quelle, part, euh, quelle part de votre vie occupe la, la musique La musique et la littérature. oui. J'ai déjà dit que... Je gâte euh, l'impulsion d'écrire partout et tout le temps. Et je sais que n'importe qui, n'importe quoi peut la déclencher. Et un soir, j'étais chez une amie. Elle a mis le disque du film devant Corway c'était pour moi c'était un déclic. je lui ai emprunté ce disque le lendemain matin chez moi j'ai mis la musique le, le plus fort possible. J'ai ouvert les fenêtres j'ai vu un grand nuage. D'orage s'approchait et ça donnait la première phrase. J'ai capté le rythme, pas celui de la musique, mais de mon écriture. Et ensuite, ce rythme, c'était ce rythme qui m'a guidé pendant, pendant de longs mois de, de l'écriture. Mais. Ce n'est pas nécessairement forcément la musique dont j'ai besoin pour écrire. Par exemple, quand j'écrivais Odile ou La solitude des aéroports, j'avais plutôt besoin du silence. Je vous laisse, Pardon, je vous laisse la, la, la parole. Alors. Euh, y a... Alors, on va passer aux questions, du coup. On juste retrouve un microphone qui fonctionne. Tu... Parfait, euh, ça arrive. On a le microphone, parfait. Euh, alors, donc, est-ce que nous avons des questions si euh, profond et si riche je comprends que <rire> c'est compliqué à trouver des questions ah bah voilà ah, bon, alors attaché culturel <rire> non mais euh, en fait euh, j'ai ai beaucoup aimé votre conversation je voulais dire euh, je sais pas je me suis vraiment laissé à la poésie de de, de Valdez, ou enfin je, je sais pas ça ça m'a bien touchée je pense euh, cette conversation et en fait euh, je me disais c'est quand même très profond c'est vrai de tout ce, tout ce que te, tout ce que tu, as, tu nous as dit et en fait je voulais euh, ça m'intéresse beaucoup euh, donc en fait la position de Emmanuel donc l'éditrice de de, de Valdez, euh, maison d'édition le Soupirail. en fait euh, euh, j'aimerais entendre qu'est-ce que com comment tu as qu'est-ce que quel est ton comment dire position par rapport à, à cette écriture et ce monde en fait que j'imagine qui s'ouvre pour toi qui est un peu peut-être enfin loin je sais pas j'avais juste euh, une, un sentiment que que c'est tellement profond et c'est tellement touchant que c'est peut-être Comment comment on peut rendre ce texte accessible en fait est-ce que est-ce que dans la littérature que tu as il y a aussi quelque chose qui va vers ce sens là enfin voilà en fait je suis très curieuse d'entendre ton expérience en tant qu'éditrice française parce que en fait c'est toi qui a qui a retrouvé cet écrivain lituanien qui est très bien connu en Lituanie mais mais toujours très enfin que, comment, comment tu as rendu son, son texte en fait accessible, sa, sa littérature accessible ici Alors, ben en fait, euh, pour répondre à Austé, euh, bon d'abord, je pense que Valdas est un écrivain à part, quand même, il faut le dire aussi, même lituanien, mais à part. C'est-à-dire qu'il a un monde vraiment très à part littéraire. Après, je crois que Valdas l'a dit, les thèmes ils sont souvent les mêmes la solitude, l'angoisse, la ville, l'amour, la mort, l'art, enfin, il y a tous ces thèmes de la littérature en fait, mais il a sa manière très propre de nous, de nous y faire pénétrer, notamment par la phrase, par l'écriture. Et bien sûr, je rends hommage au travail de la traductrice, parce que Valdas Papillis n'est absolument pas facile à traduire. Voilà, et ce n'est pas du cas la langue, c'est dû à son écriture elle-même à sa précision, aux détail, à la musicalité. Je pense que ça a été évoqué tout à l'heure. Euh, dans ECHO, le, le prochain, euh, le prochain donc, roman publié en français, parce qu'en fait, on devait publier euh, Odile hein, avant. Et puis finalement, on a décidé de publier euh, ECHO. Parce que, euh, en premier, je veux dire, parce qu'il avait une résonance toute particulière avec les événements qu'on a, qu a vécu, puisqu'Echo a été écrit avant donc, tout le confinement, et il imagine ce, son personnage principal euh, euh, se retrouve dans Paris, qui est déserté. Beaucoup de gens ont, ont quitté Paris. La nature reprend ses droits et il y a une, une sorte de petite foule de, de, de personnages qui va se retrouver et euh, qui s'interroge, en fait, voilà, sur, euh, sur notre humanité aussi. Voilà. Je pense que dans l'écriture de Valdas, euh, la, po la poésie, la mélancolie, on a parlé de tout ça, ce qui est profondément touchant, c'est euh, euh, ce qu'il touche en littérature à l'humanité, vraiment à un profond sentiment d'humanité, de ce qu'est l'humanité, en fait. C'est pour ça que ces textes parlent. On dit, donc, cette marche dans le libéron oui, il y a ça, c'est le libéron mais c'est bien autre chose, en fait. Euh, c'est Paris, mais ça peut être n'importe quelle grande ville. Et c'est pour ça que ça résonne énormément avec, euh, euh, avec des lecteurs qui sont français, mais qui pourraient être d'une autre nationalité, en fait. Voilà. Et ça résonne dans le catalogue avec d'autres écrivains, hein, bien évidemment. D'ailleurs, je pense que Valdas, y connaît un certain nombre de d'auteurs qui sont publiés, il a de la sympathie littéraire en tout cas, il, voilà, il se, il partage des choses communes. Quand on partage la langue, on partage des choses communes. L'écriture, c'est ça aussi, c'est c'est partager euh, un univers, une manière, un regard particulier euh, sur le monde qui nous entoure. Et voilà, chacun a sa, a sa forme. Et, euh, et Valda a bien, a une forme très particulière. Après, on peut adhérer ou pas, parce qu'on est souvent dans, la, dans cette sorte de déambulation où on a l'impression qu'on se perd, mais voilà, il y a des choses qui reviennent. Il y a beaucoup de résonance en fait, dans ces textes, historiques aussi, ça a été évoqué. Mais, euh, mais c'est un tableau, en fait. Voilà. Il, faut, il fonctionne plutôt, il me semble, hein. ça c'est mon avis, en tableau. Voilà. Hmm. Merci beaucoup, Emmanuel. Euh, Est-ce que nous avons d'autres questions euh... Ah voilà, parfait. Euh, je voulais poser la question très simple. Euh, le, les œuvres de, de Valdez en Lituanie, elles, elles sont lues par beaucoup de monde et chacun trouve son compte, je dirais, parce qu'on aime beaucoup et tous les prix que été décerné, à Valdes le montre. Mais je voulais poser la question euh, de nature euh, simple. À quel lecteur est destiné vos livres Est-ce que c'est euh, aux lecteurs lituaniens qui découvrent le monde, la France et l'errance de lituanien en France Et aujourd'hui, les traductions qui paraissent une après l'autre en France, donc pour les lecteurs français, qui, qui restent... Euh, œuvre d'écrivain lituanien en France, est-ce que cet étrange monde dans lequel R vit, survit euh, les personnages, d'où vient cette étrangeté Parce qu'on n'est pas à sa place ou on cultive cet être ailleurs Je crois que, que j'ai déjà mentionné ou je voulais mentionner que quand j'écris, euh, je, je ne pense pas à mon lecteur futur euh, parce, que, non, parce que je ne pourrais pas euh, continuer poursuivre. Oui, l'écriture, j'ai dit que c'est de marcher sur la corde et je ne peux pas imaginer mon lecteur. Je me dis que j'écris pour moi-même. Mais tout de même, après avoir fini, je veux partager au moins, avec une personne. Mais euh, quand j'écris, je ne vise aucun lecteur ou lectrice particulière, oui, après, après, après, le texte commence à vivre leur vie, Mais je ne peux plus y rien La question est-ce qu'on a ouais, Je crois qu'on a encore une question. Oui, bonsoir et merci beaucoup pour votre pour cette rencontre. Euh, moi, ma question, elle nous fait revenir un peu au, au début de ce qui a été dit. Euh, je voulais vous demander, vous parliez, vous faisiez un rapport entre l'écriture l'errance, la solitude, euh, ma question c'est, est-ce qu'un livre, une fois qu'il a été publié, euh, transforme la prochaine errance, la prochaine solitude vers le prochain livre Je ne sais pas si j'ai été très clair. Non, ça ne transforme rien, il faut que... J'ai oublié oubli mon texte après euh, sa publication. Il faut oublier pour pouvoir passer à autre chose. J'ai peur de me répéter, mais oui, c'est toujours un peu la même chose. Mais je, tout de même, j'essaie d'inventer quelque chose de nouveau. mais En fait, je ne sais rien. Les livres dans ma, te... dans, dans ma tête se cristallisent eux-mêmes ou ne se cristallisent pas. Oui, c'est comme ça. Merci. Ah, euh, voilà, encore une question. Bonsoir et merci pour cette discussion extrêmement intéressante. Donc en tant que l'enseignante de grammaire lituanienne de l'INALCO et, et pour les étudiants de lituanien qui sont dans la salle, moi je voudrais poser une question un peu plus sur la langue que vous utilisez et éventuellement sur l'existence d'un lien entre une des particularités du lituanien. Madame a dit que c'était une langue précise avec un rythme très difficile à traduire. Et justement, un des domaines qui nous étonne en tant que francophones, c'est le lexique lituanien et en particulier le lexique qui concerne la marche. Il y a euh, en lituanien une quantité de verbes qui euh, se traduisent en français par marché et on va ajouter des qualificatifs hein, euh, et on est obligé d'avoir des périphrases euh, en français pour traduire ce petit verbe tout simple, très précis en lituanien euh, et je voulais savoir s'il n'y avait pas euh, un lien finalement entre euh, cette euh, importance et cette caractéristiques et cette diversité de la marche dans la langue lituanienne et euh, ce que vous en faites dans votre œuvre et ce que vous en faites dans votre vie, euh, vous avez décrit votre façon de marcher qui est lente, euh, quelquefois sans but, quelquefois euh, vous ne savez plus où vous vous retrouvez, vous errez, euh, est-ce que dans votre langue lituanienne vous utilisez la diversité du lexique lituanien euh, qui existe et euh, et parce que là, on a entendu un petit passage avec Aïti, Aïti, Aïti, mais il y a beaucoup d'autres verbes. Et, et je voudrais savoir à quel point ça peut être présent dans votre langue quand vous écrivez et le, le lien que ça peut avoir avec l'importance de la marche pour vous dans votre création. Oui, c'est vrai. En lituanien, pour dire marcher, il y a presque... Presque sans verbe, mais vous savez, je, je dis, j'ai déjà dit, j'écris très spontanément, Et je ne cherche pas à faire des, des trucs techniques, ça, ça peut concerner les métaphores, les métonomies, y compris le changement euh, de pronom, euh, euh, euh, le changement de temps, futur, passé, présent, euh, ça, ça, ça, ça me vient bien instinctivement. Euh, je crois que la technique est comme un bolet près de la porte de ta maison. Le bolet, il se retrouvera dans tes mains quand il sentira que tu as besoin de lui. Merci. Alors, est-ce qu'on a une dernière question Ah, voilà Juste une petite question, alors cette vo euh, vocation d'être écrivain, il est quand, euh, quand tu étais petit, tu, tu rêvais d'être écrivain tu, ou, ou tu avais d'autres rêves? C'est à quel moment que, que tu as senti que c'est indispensable d'écrire? Pour moi, c'est toujours étrange quand on me dit que je suis... Je suis écrivain, je ne suis pas du tout un écrivain professionnel. Vous savez, de nos jours, je suis, je suis un oiseau rare. Je, je ne conduis pas, je n'ai pas de permis de conduire. Je ne conduis non plus, ni ma vie, ni surtout pas. Mon écriture, je ne me sens pas d'être un écrivain. Merci. Euh, Est-ce que on a encore des questions ou euh... non? C'est bon, c'est bon. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous, à Vardos. Merci beaucoup à Harry et merci beaucoup à Emmanuel. Et euh, merci beaucoup à vous tous.